Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un Paris Saint-Germain absolument nul à chier. Tu vois le Paris Saint-Germain qu'on a vu au Real Madrid Là, ils étaient encore beaucoup plus nuls. Tu te rends compte Tu te rends compte de ce que je te dis Le Paris Saint-Germain fait encore mieux dans la nullité. Voilà. Tu vois, dans les performances magnifiques et tout, ils n'arrivent pas trop à faire des, des dingueries. Mais tout ce qui est dans la nullité, ils arrivent à performer. Bon, on reprend toutes les trois années parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Fodj, t'es là, t'es ingrat, tu oublies. » Le Paris Saint-Germain n'a aucun trophée majeur. Tout ce qu'on gagne, c'est Coupe de France, Championnat, Coupe de la Ligue. Donc, ce que je peux dire, c'est que le Paris Saint-Germain est une honte du football international dans tout le monde entier. Aucun club n'a autant d'argent et joue comme ça. T'as tous les joueurs. T'as des joueurs de niveau de classe mondiale. Vous êtes là, vous allez à Monaco pour vous manger 3-0. Oh là là, vous savez que Monaco, c'est sur la liste de Poutine. Considéré comme pays hostile. Et vous allez là-bas et vous faites du grand n'importe quoi. Vous jouez comme si vous étiez des bambins qui n'avaient jamais joué au foot. Tu sais que là, normalement, quand tu fais du foot, normalement, moi, je pense qu'il faut passer des diplômes. Tu comprends Et que tous les diplômes doivent être renouvelés. Parce que là, Neymar, là... Si tu lui mets une feuille, tu lui dis, tu lui poses des questions sur le football, et après tu le mets en pratique des questions et tout, des appels de balles, il va faire du grand n'importe quoi. C'est fini, il n'a plus le diplôme de footballeur. Ce mec est recalé. C'est terminé. Lui, tu le mets dans n'importe quel centre de formation. Les petits de 12-13 ans, ils vont, ils vont le balader, ils vont le dribbler, il va commencer à tomber par terre, à dire qu'il a, il, il a mal au tibia, il a mal au genou. Neymar est fini. Depuis qu'il est passé chez Puma... Oh là là là là! Puma là! Je sais pas c'est quel animal qu'il y a là, que, que vous avez comme logo là. Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais mais comment vous pouvez prendre un joueur sous, sous votre aile et le rendre aussi nul? Le mec il n'arrive plus à marquer, il arrive plus à dribbler avec vos chaussures. Donc c'est ça que vous nous vendez? Hein Des chaussures qui aspirent ton talent. Neymar il est complètement foutu. Là là, moi j'en veux plus de lui. C'est terminé. C'était un roi. Et là, il faut que le roi il soit déchu. Tu comprends Bon, je ne vais pas dire des dingueries comme euh, ce, que, ce que les Français ils ont fait à Louis XVI. Tu vois, à l'époque de Louis XVI ou Louis XIV, je ne sais pas c'est lequel, mais ils ont coupé la tête du roi. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que Neymar, tu t'en ailles et que tu emmènes tous les joueurs pourris avec toi. Tu prends un bus hein, et tu dis... Et en plus, tu ne sais même pas parler français. Tu appelles tous les joueurs qui sont nuls et qui jouent au Paris Saint-Germain et qui n'ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Tu les emmènes avec toi dans le bus, là. Et vous allez... Vous roulez, vous allez, je ne sais pas, vous allez où vous voulez. Tu vas où tu veux. Comment on peut jouer comme ça, là Oh là là, tout le monde a été nul. Sauf, bien sûr, Kiki. Et ouais, Marquinhos a fait un beau match aussi. Donnarumma, il, lui, ça y est, euh, depuis qu'il est, qu est en Ile-de-France, il a commencé à lancer euh, son, son, son terrain de deal. Je ne comprends pas. Lui, au lieu d'être gardien... Lui, il est, au lieu d'être gardien des buts, il est gardien de, de, de, de, de trucs, de caves, gardien de, de, de, de, de terrain, de, mais pas de terrain de, de, terrain de foot. Hein. Il garde, je ne sais pas ce qu'il garde, il est nul à chier. Dès que tu lui fais des, des passes, ça y est, lui, dans sa tête, c'est un numéro 10. Il commence à faire des feintes, il commence à dribbler. Mais lui, il est complètement malade, lui aussi. Il est atteint. Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain, là Hein il va falloir que vous fassiez du grand ménage. Tous les joueurs qui ne respectent pas le, le maillot du Paris Saint-Germain, vous les virez. C'est simple. Vous faites un questionnaire. Hein? Vous leur faites un QCM, un questionnaire. Hein? Sur l'histoire du Paris Saint-Germain. Ceux qui ont en dessous de la moyenne, vous les virez du Paris Saint-Germain. On ne peut pas prendre le maillot et, et, et, et, et, et courir sur le terrain et, sans respecter les, les gens qui, qui sont derrière. Et puis vous virez tous les parasites. Hein? Hein là, il va falloir faire un ménage incroyable. Comment ça il y, a le, il, y a, il y a je ne sais pas quoi autour. Il y a des gens qui n'ont qui qui, qui rien à faire au, au Paris Saint-Germain. Ils sont là aux entraînements. Ils sont dans les vestiaires. Ils prennent des je sais pas quoi. Hey, vous allez faire du ménage. Comment ça se fait que là, il n'y a pas les jeunes joueurs qui jouent là Ça y est, la, la Ligue des Champions, elle est terminée. Arrête de faire ton malin avec des, des joueurs qui sont lambda. Hein Fais-moi le ménage. De toute façon, pochette de Nino, toi, tu, tu sais que c'est ta dernière de saison. C'est ta dernière saison au Paris Saint-Germain. Tu as été l'entraîneur le plus nul de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. De toute l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est toi le plus nul. Le plus nul. Hein. Même à l'époque de quand on était 15e, 16e, là, où c'était chaud et que c'est Guingamp qui nous a sauvé la vie. Hein Même à cette époque-là, hein, c'est toi le plus nul entraîneur de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce qu'aucun entraîneur n'a eu autant de stars dans son, dans son, dans son équipe et aucun entraîneur n'a perdu autant de matchs que toi. L'année dernière, on a perdu le championnat sous. sous sous sous toi. T'as pas réussi à trouver les, les, les trucs pour euh, dépasser l'île. Cette année, on perd en Ligue des champions, on perd en Coupe de France, on perd la coupe de, de, de, de, de, de, de je sais pas quoi, du trophée des clubs. On a tout perdu. Et là, tu veux nous faire perdre le championnat. Je sais, c'est ça ton ton ton projet. Tu veux nous faire perdre le championnat, Pochette de Nino. Tu veux pas qu'on ait la dixième, le dixième championnat et qu'on ait la petite étoile qui brille au-dessus au-dessus du logo. C'est ça que tu veux. Oh là là, on a vu ton projet. Voilà, voilà. Espèce de nul. Pourriture. Au début de la saison, tu es venu, tu nous as montré des photos avec des barbecues, mais t'es es nul. Tu, tu respires la nullité. Toi « Oh là là Va-t'en »